Il y a trois piliers pour réussir dans le business. Je les ai appris en observant des entrepreneurs associatifs dans mon cercle proche, en pratiquant, ça fait plus de 10 ans que je suis entrepreneur, et en voyant quels sont les clients qui ont réussi, euh, qu'on a accompagnés et quels sont les clients qui n'ont pas eu tous les objectifs qu'ils avaient voulu. Ces trois piliers sont les suivants et tu verras que c'est très très simple à comprendre et c'est ce que je te propose aussi dans le programme Ascension. C'est que cette méthodologie-là, on va l'appliquer dans ce programme de six mois qui va aider tous les coachs et formateurs, en tout cas les 24 membres qui vont nous rejoindre à développer leur business et atteindre les 10 000 euros par mois. Ces trois piliers sont les suivants. Premièrement, tu as besoin de connaître les bonnes stratégies. C'est-à-dire que si tu prends la voiture et que tu n'as ni carte ni GPS, eh ben, tu conduis, tu regardes les panneaux et c'est très flou en fait. Et tu peux mettre 10 heures à arriver à une destination qui pourrait t'en prendre juste une si tu avais eu la connaissance, si tu savais par quel chemin euh, aller. Et donc ça, on peut te l'apporter. Ça fait trois ans maintenant que j'ai un business euh, qui génère entre 10 et 40 000 euros par mois et… Je n'ai pas appliqué juste une tactique, j'en ai appliqué plein et j'ai beaucoup appris durant ces années et je vais t'apporter ce dont tu as besoin pour développer ce business de manière alignée à tes valeurs, à qui tu es et à tes forces. Donc ça, c'est la première chose qu'on va t'apporter et on va faire ça sur six mois. Chaque mois, il y aura un focus. On va te faire passer par notre système Ascension en neuf étapes pour pouvoir te donner tout ce dont tu as besoin pour réussir. Par contre, tu le sais très bien, ce n'est pas parce que tu as une bibliothèque pleine de livres que tu maîtrises toute la connaissance et que tu as des résultats. Okay? La formation, c'est une chose, mais si tu veux, c'est peut-être 10 de tout le programme. Ce qu'on veut vraiment t'apporter, c'est l'accompagnement qui va avec. C'est quoi un accompagnement Un accompagnement, c'est de te challenger sur tes réflexions, sur tes euh, croyances, sur ton mindset. C'est de t'encourager quand tu es découragé. C'est de te motiver quand tu es démotivé. Et de te permettre de profiter d'une force, d'une énergie collective. Et ça, on veut te le proposer durant le groupe, euh, durant cette cohorte qu'on va lancer dès janvier, dont les inscriptions se terminent le 19 décembre. Donc, si tu as la connaissance et qu'en plus ton mindset est challengé, qu'en plus euh, tu arrives à trouver de la motivation et de l'énergie au quotidien et que tu as cette énergie collective qui te booste, bah, c'est top, c'est très bien, mais en réalité, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas en t'accompagnant 2 trois heures par-ci, par-là que je vais t'apporter des résultats. Pourquoi Parce que le vrai travail se fait en dehors des sessions de formation et en dehors des sessions de mastermind et de coaching en groupe qu'on a prévues dans le cadre d'Ascension. Ce qui va vraiment faire différence, c'est les tâches que tu te fixes, les objectifs que tu te fixes chaque début de journée, chaque semaine, chaque mois, chaque trimestre, ton plan d'action, Comment tu trouves un feedback sur ce qui est bon et ce qui n'est pas bon dans ton plan d'action. Tout ce quotidien, ce travail quotidien, cette exécution au quotidien, c'est ça qui va faire la différence dans ton business et ça, on veut te l'apporter. Alors, comment on va te l'apporter dans le programme Ascension On va créer un cadre, un environnement avec des outils collaboratifs qui vont te permettre de mettre... Donc déjà de planifier tes objectifs, de les mettre pour qu'on sache sur quoi tu travailles. Et puis, on va te tenir redevable. On va t'aider à avancer sur tes objectifs. Et si tu procrastines, ben on t'aidera à te rappeler que tu avais fixé ça comme objectif. Et si jamais tu décides de changer d'objectif parce qu'en fait, c'est plus aligné, eh ben on te challengera. Tiens, est-ce que tu n'as pas besoin de changer d'objectif là parce que euh, tu es en train de procrastiner Et ça je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde et ce n'est pas grave. Le programme Ascension n'est pas fait pour tout le monde. Mais si tu n'as pas peur d'être challengé sur tes actions, attention, de manière bienveillante et, euh, et, euh, et euh, sympa, et euh, avec le sourire et avec euh, ouais, la bienveillance dont tu as besoin, eh ben, on est là pour ça, on ne va pas te manager. Hein. Moi, ça ne m'intéresse pas, euh, je ne suis pas du tout manager. Par contre, on va mettre des outils en place pour t'aider à être dans l'action. Donc, si tu n'as pas peur d'être challengé, d'être encouragé et toi aussi d'encourager les autres à atteindre leur objectif, Ascension non seulement va être une aventure entrepreneuriale et familiale intense et euh, vraiment fun, j'ai envie de te dire, mais surtout, surtout, tu vas être dans l'action. Et si tu as la bonne stratégie, et tu es challengé dans ton mindset, tu es encouragé et qu'en plus tu es dans l'action, qu'est-ce qui peut t'empêcher d'atteindre les résultats et les objectifs que tu t'es fixé Si tu es intéressé, je t'invite à prendre rendez-vous euh, en bas de cette vidéo. Prends rendez-vous, parlons-en et je serai ravi, ravi de voir si le programme est fait pour toi. Garde en tête que les euh, candidatures se terminent le 19 décembre. Donc, si tu es intéressé, c'est maintenant qu'il faut prendre rendez-vous.